L'utilisation du nourishing en cabine permet à votre cliente d'avoir un cil parfaitement protégé après le soin. C'est pourquoi il est important durant les 4 heures suivantes de ne pas toucher ou de mouiller ses cils. Elle peut bien évidemment continuer tous les bénéfices et les avantages du nourishing grâce à notre produit revente, le Keratin Love. Enrichie en huiles différentes, elle obtiendra... Tout simplement une définition grâce à sa brosse goupillon, mais également tous les avantages des huiles, c'est-à-dire la nutrition, l'hydratation, l'embellissement, le renforcement et également pouvoir densifier le cil.